Bienvenue à cette présentation des niveaux de licences d'IMT Lazeros pour les dispositifs IOS. On a cinq niveaux de licence dans lesquels d'abord on a un bloc qu'on appelle Starter, dans lequel est composé par trois types de licences, le Starter G, Y, que ça nous donne la protection sur Google et YouTube, même sur les dispositifs Apple à, à, la, à la classe. D'après, on a les starter Pack, dans lesquels on ajoute, en plus de les premières, on va en ajoutant donc ici on ajoute des rapports pour les administrateurs TIS et aussi les filtres généraux basés sur les catégories. Et en plus, on a le Startup Pack MDM qui inclut toutes les fonctionnalités qu'on vient de vous euh, raconter, mais aussi inclut le MDM de IMT Lazarus, le MDM interne d'IMT Lazarus. Ça va vous donner la possibilité de gérer des applications, de gérer des configurations de réseaux, de euh, background, etc et aussi de faire des mesures de sécurité additionnelles sur le dispositif iPad. Il faut faire un, avoir en compte que l'augmentation la, la, des prix est vraiment bas par rapport à l'augmentation des différents niveaux de fonctionnalités qu'on vous offre. Un autre, on a le IMT Lazarus School Insight. Ça va inclure toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir, mais aussi les rapports de la gestion individuelle, la possibilité de partager des ressources et des applications, des écrans, etc. à travers IMT Go et IMT One et beaucoup plus de fonctionnalités des rapports. Donc, c'est la plus connue de IMT Lazarus. Et dernière, on a le IMT Lazarus Bancadère. Ça va comprendre toutes les fonctionnalités de School Inside, mais aussi étendues aux familles, pour que les familles aussi peuvent gérer et superviser leurs enfants dehors de l'horaire de l'école. Comme vous voyez, le niveau de prix est vraiment intéressant et l'augmentation des, des, des fonctionnalités est aussi incroyable. Donc on vous prie de nous contacter, nous sommes à vos dispositions pour faire des démonstrations. À plus!